On a vu jusqu'à présent, effectivement, toute la préparation, toute la mise en place des conditions pour être dans le bon timing. Moi, j'ai envie qu'on aille encore un petit peu plus loin pour vous donner vraiment justement les, meilleurs, les meilleures chances de pouvoir rencontrer l'amour. Euh, et c'est de faire en sorte de créer et saisir les opportunités de rencontrer l'amour, parce que c'est ça aussi, le bon timing. Le bon timing, ça se provoque. Et J'ai envie de vous poser une question tout de suite. Appuyez sur le plus pour le sondage. Je veux une réponse honnête. Posez-vous vraiment, vraiment la question. Est-ce que je saisis réellement toutes les opportunités de rencontrer l'amour Alors, on va aborder justement ces différents points maintenant. D'abord, la première chose déjà, la base, saisir, avant même de les créer, saisir les opportunités. Est-ce que réellement, vous saisissez toutes les opportunités Et avant d'avoir les résultats du sondage, on va voir ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, je vais déjà vous dire ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire euh, sauter sur toute occasion, ça ne veut pas dire euh, euh, envoyer des messages à tout le monde, ça ne veut pas dire liker tout le monde, etc. Ça ne veut pas dire euh, euh, vouloir poursuivre avec toutes les personnes qui nous contactent, ça ne veut pas dire ça. Saisir les opportunités, pour moi, ça veut dire déjà ne pas rester paralysé par la peur de la rencontre. Et par exemple, dire non à rencontrer quelqu'un, alors qu'en fait, la personne, elle nous plaît. Alors qu'on a ressenti quand même quelque chose, un, un attrait, un intérêt, en tout cas pour la personne, on aurait envie de la rencontrer, la personne nous propose de nous rencontrer et on bloque, on bloque parce qu'on a peur. Non, saisir les opportunités, c'est si on a ressenti un élan vers la personne, on y va, même si on a peur, euh, rien d'horrible ne va se passer, euh, on y va. Ça peut être quoi aussi saisir les opportunités bah, Ça peut être saisir les opportunités d'événements en présentiel ou en ligne, euh, quand c'est possible. Je sais que Mythic en organise, euh, en propose régulièrement. Ça, c'est saisir une opportunité. C'est une opportunité de pouvoir justement être dans la rencontre, dans l'échange, dans l'interaction avec d'autres personnes. Euh, souvent, c'est de manière euh, ludique. Euh, et du coup, ça, c'est saisir une opportunité. Quand on regarde ce genre de choses et qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on est vraiment en train de se donner toutes les chances ça veut dire aussi répondre à un message de quelqu'un qui est sympa, euh, sans se dire « Ah oui, mais alors attends, sur la fiche il a mis que, il aimait pas ça, il aimait pas le ski, euh, il avait ceci, il avait cela, donc non, non, je réponds pas. » Non, saisir les opportunités, c'est être, encore une fois, dans son ressenti, répondre s'il y a quelque chose de sympa, que vous ressentez un truc sympa dans le profil, et arrêter de tout blinder, de tout fermer en amont. Parce que si vous fermez tout à ce stade, il ne se passera rien dans les étapes suivantes. Ok donc, saisir les opportunités, c'est tout ça. Et on verra ce que vous allez répondre avec le, avec le sondage. Donc, première chose, on saisit déjà les opportunités qui s'offrent à nous quand on les ressent, encore une fois, hein, je, je dis bien, on ne saisit pas le tout venant, quand on ressent qu'il y a quelque chose qui, qui fait tilt. La deuxième chose, évidemment, au-delà, on va aller plus loin, on ne va pas se contenter de saisir les opportunités, on va aussi se créer des opportunités de rencontre. Et là, je fais référence souvent aux grandes questions, justement, que vous posez sur la question de, de, de destin. Et j'ai vu passer des, des choses sur, justement, assez intéressantes d'ailleurs, sur les synchronicités. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, justement, les synchronicités, elles arrivent quand on est déjà sur un certain chemin, quand on, on se met en condition de créer des choses, de créer, d'avancer sur son chemin amoureux. Pas quand on est cloîtré chez soi, à ne parler à personne, à nourrir des pensées euh, négatives, que, euh, que de toute façon, c'est mort, c'est foutu et qu'il ne se passera rien dans notre vie. Euh, L'idée, c'est de créer des opportunités et, et d'être dans cette démarche motivée. Euh, et ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer effectivement par euh, communiquer tout simplement se créer des opportunités, c'est oser, par exemple, proposer un rendez-vous quand on a envie de le faire. Euh, et là, sur la communication, je vous renvoie à un live coaching qu'on avait fait, et vous avez le, le replay qui va sans doute vous intéresser. Euh, L'idée, c'est je ressens que j'ai un attrait, une attirance, un intérêt, j'agis. J'agis, par exemple, en proposant de passer du chat à un coup de fil, ou j'agis en proposant une rencontre, ou j'agis en euh, contactant euh, la personne après pour, euh, pour lui dire que ça nous a plu et qu'on a envie d'en découvrir plus, peu importe. Mais je j'avance et j'agis sur le chemin de la rencontre pour franchir étape après étape quand je sens quelque chose pour quelqu'un. Est-ce que c'est OK pour vous, ça On saisit et on crée les opportunités. La troisième chose, ça va être de profiter des moments propices. Et ça tombe bien, parce qu'on euh, arrive à un moment, un des moments qui peut être propice dans notre année, qui est la Saint-Valentin. Et, euh, et l'idée, alors, c'est pas la Saint-Valentin en particulier, c'est qu'il peut y avoir plusieurs moments propices dans l'année, mais c'en est un. Contrairement à ce qu'on peut penser, et contrairement aux idées reçues, ça peut être un super moment propice, justement, euh, pour être euh, dans un timing qui va nous, nous aider à rencontrer l'amour. Pourquoi parce qu'une période comme ça, comme la Saint-Valentin, par exemple, c'est une période où, souvent, il y a des prises de conscience. Souvent, on est en train de se dire, bah, moi, voilà ce que j'ai envie de vivre, voilà ce que j'ai envie de partager, euh, j'ai vraiment envie de, de m'engager dans une relation amoureuse et dans une rencontre amoureuse. Et évidemment, on pourrait se dire le contraire, c'est encore une question de filtre, on pourrait se dire, bah, « Oui, d'accord, mais non, en fait, à Saint-Valentin, c'est la fête des couples, des amoureux, au contraire, c'est horrible, etc. etc. » Alors déjà, j'ai envie de vous dire, la Saint-Valentin, c'est pas la fête des couples, c'est la fête de l'amour. Et pour moi, et, et votre présence ce soir dans ce live coaching ou dans le replay pour ceux qui regarderont, montre que vous êtes sur ce chemin de l'amour. Donc c'est aussi votre fête. Et vous avez sans doute conscience, vous êtes en conscience que vous avez envie de rencontrer l'amour. Bah, sachez que vous n'êtes pas les seuls, la preuve, rien que ce soir, je ne sais pas comment, combien vous êtes là euh, en direct, mais vous êtes très nombreux, très nombreux à être dans cette volonté, de rencontrer l'amour. Et pour moi, c'est du coup une super opportunité parce que ça crée beaucoup de gens qui réalisent en même temps qu'ils ont envie d'être dans une rencontre d'une belle histoire. Donc, si on regarde les choses avec un certain prisme, on se sent triste, on se compare aux amis, aux collègues, etc. Moi, j'ai envie de vous dire que ça, déjà, c'est pas très productif, mais surtout que symboliquement, cette période, elle représente l'amour, elle représente le chemin que vous avez envie de parcourir vers l'amour. Et du coup, moi, je vous propose de vous poser cette question, et peut-être aussi, ça fait partie des questions que vous pourrez poser dans les différents euh, chats que vous pourrez avoir avec les, les uns avec les autres. J'ai envie de vivre quoi l'année prochaine à la Saint-Valentin J'ai envie d'en être où dans ma vie amoureuse Donc, ayez cette perspective qui vous appelle plutôt que d'être en train de ruminer sur ce que vous n'avez pas. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va vous mettre dans une intention juste pour avoir justement les actions, euh, les actions justes. Au-delà de ça... Pour moi, c'est une, une super opportunité de, de rencontre, de date virtuelle ou de date tout court. Euh, parce que justement, la plupart des personnes vont se dire, bah ouais, en fait, je fais quoi ce soir Bah en fait, il y a plein de trucs à faire ce soir, quand, ce soir-là, quand on est célibataire. Personnellement, une date, le soir de la Saint-Valentin, avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Moi, je trouve ça assez fun. Alors, Je trouve ça assez fun si, évidemment, on est dans quelque chose, l'intention est profonde, c'est rencontrer l'amour, mais le moment est léger, parce que c'est assez drôle de se retrouver le soir de la Saint-Valentin avec quelqu'un qu'on qu n'a jamais rencontré. Je crois qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Et au contraire, moi, je crois que ne mettez pas du poids là-dessus. Mais proposer la chose sous forme assez ludique, euh, sous forme bah, « tiens, ça serait plutôt fun de faire ça ». Et justement, en ne le vivant pas comme un, un couple depuis dix ans le vivrait, mais comme quelque chose d'un peu spontané, un peu plus, un peu plus foufou, « crazy », comme dit euh, Mythique. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ça peut être un moment qui, euh, qui est vraiment intéressant. Au-delà de ça, si vous n'êtes pas, de, de, pas en train de chatter avec quelqu'un que vous avez envie de rencontrer pour la Saint-Valentin, Profitez, profitez des événements en ligne. Euh, je sais que Mythique organise euh, des événements euh, spéciaux Saint-Valentin en live avec plusieurs événements ce soir-là. Euh, blind test, euh, speed dating, euh, etc., etc. Tout ça, c'est des moments sympas pour faire des rencontres. Encore une fois, avec une vraie volonté de rencontrer l'amour, mais aussi sous un format qui lui dit qu'avec avec une certaine légèreté. Donc, j'ai envie de vous dire, faites quelque chose de cette Saint-Valentin qui arrive pour que vous soyez où vous avez posé votre intention il y a, il y a trois minutes, à la Saint-Valentin l'année prochaine. Mettez-moi un cœur si vous êtes d'accord et si vous, ça vous donne des idées du coup pour, pour dans quelques jours. Alors, euh, du coup, nous avons des questions. Euh, Pamplune qui nous dit « Si rencontrer l'amour est une question de timing, puis-je avoir espoir de faire la rencontre ?» Alors, pour moi, je ne parlerai pas d'espoir, parce que je trouve que l'espoir, c'est un peu passif. C'est bon, je croise les doigts, j'ai espoir que, mais je n'y mets pas vraiment du mien. Euh, encore une fois, dans la notion de timing, je le répète, mais comme ça, je, je martèle le message, il euh, y a vraiment cette notion de proactivité. Donc, moi, je dirais que si tu prends, si tu suis, bah re revois ce qu'on a fait ce soir en replay, si tu suis ce qu'on a dit ce soir, c'est-à-dire que tu prends conscience de où tu en es vraiment, euh, si tu euh, justement euh, te prépares, tu, tu mets en place les bonnes conditions, il y a toutes les raisons pour que tu rencontres réellement l'amour. Donc, ce n'est pas juste « est-ce que je peux avoir espoir ?» C'est qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas si justement tu es dans ton bon timing, euh, dans ton bon timing à toi. Et ça, ça se provoque, ça se travaille, donc il euh, n'y donc a pas de, de sujet. Et là, je vais, je vais répéter quelque chose que je dis souvent, mais je veux juste le, le réajuster par rapport à la formulation de ta question. Encore une fois, pour faire la rencontre, je sais que vous focalisez sur la rencontre, la rencontre, la rencontre. Oui, de manière ultime, il y aura la rencontre, mais il faut passer par les rencontres. Alors, ça peut arriver, mais c'est souvent assez peu probable qu'on fasse la rencontre dès le premier date qu'on fait. Donc, donc, oui, bien sûr, tu vas explorer, tu vas faire des rencontres. Il y a des gens avec qui tu auras envie de poursuivre l'exploration. D'autres, non. C'est pas grave du tout. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette, dans cette démarche-là. Et, et je rajouterais d'ailleurs que, c'est plutôt rassurant. De savoir qu'en fait, il n'y a pas, euh, contrairement à, aux idées reçues, aux contes de fées qu on, qu on, avec lesquelles on nous bassine depuis, euh, depuis la nuit des temps, il n'y euh, aurait une personne sur cette terre qui nous correspond, avec qui il y aurait la belle rencontre. Non, y a plus, heureusement, il y a plusieurs personnes avec qui on pourrait avoir une très belle histoire. Euh, et je crois qu'il faut que tu commences à, à, à sortir peut-être de ces, de ces fantasmes-là ou de ces idées de, de contes de fées qui en général ne nous, nous font pas tellement du bien dans la démarche de rencontre amoureuse. Alors, euh, Alex qui nous dit « Comment obtenir un rendez-vous rapidement avec une jeune femme ?» Alex, j'ai envie de te poser une question à mon tour. Pourquoi veux-tu rencontrer rapidement Est-ce que tu crois que le bon timing, ça signifie « je veux que ça aille vite, je veux que ça soit demain, je veux que ça soit après-demain, etc. » Dans le bon timing, il n'y a pas de notion de vitesse et encore moins de précipitation. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas aller vite. Ça veut simplement dire que ce n'est pas l'angle d'approche euh, je dirais, du, du bon timing. L'idée, c'est pas de confondre être proactif en étant ouvert, etc., etc., à quelque chose qui est plutôt lié à de la peur, la peur de ne pas rencontrer fait qu'on veut aller vite, qu'on veut tout précipiter. Et en général, et je te renvoie vers uh, les précédents live coaching, et en particulier sur celui de la communication, en général, c'est comme ça qu'on se grille. Tu vois, donc vraiment, moi, je préférais que tu vois les rendez-vous comme un moyen et pas comme une fin. Parce que là, je ressens dans ta question que c'est une fin. Il faut que je rencontre et il faut que je rencontre vite. Non, la rencontre, les rencontres sont des moyens d'arriver à vivre l'amour. Donc, la, la fin, c'est vivre l'amour. Ce n'est pas rencontrer à tout prix et rencontrer à tout prix vite. Est-ce que vous êtes d'accord Mettez-moi un, un cœur si c'est le cas. Ensuite, nous avons la question de Franck. Alors, bonsoir, je recherche une femme sérieuse pour essayer de passer une bonne Saint-Valentin. Est-ce une bonne idée bah, quelque part, un petit peu répondu à ça. Moi, je trouve que c'est une super idée de profiter de la Saint-Valentin pour faire une date. Je vais préciser quelque chose, parce que je, je ressens quelque chose à travers ta question, à mon avis, qu'il faudrait ajuster un petit peu. Je ressens dans ta question que il y a un petit peu le côté euh, je veux faire la Saint-Valentin un peu comme si j'étais en couple, euh, je veux une femme sérieuse et je veux passer une bonne Saint-Valentin. Et si j'étais pas avec quelqu'un, je passerai une mauvaise Saint-Valentin. Et je suis pas sûre que là, l'énergie soit tout à, fait, euh, tout à fait la bonne. L'idée, c'est pas de s'inventer une copine le soir de la Saint-Valentin. Euh, et l'idée, c'est pas de se dire ah bah oui, mais si je ne rencontre pas quelqu'un le soir de la Saint-Valentin, ma soirée est pourrie. Non, euh, l'idée, c'est de se dire un peu comme j'ai dit précédemment, profitons de ce moment où les gens justement prennent conscience qu'ils ont envie de faire de belles rencontres, profitons-en pour passer une soirée qui va être fun, qui va être sympa. Et encore une fois, moi, je ne vous pose pas le sérieux au fun, au contraire, au contraire. Encore une fois, en profondeur, vous voulez tous les deux rencontrer l'amour, mais il n'y a pas besoin de se mettre une pression ou de faire quelque chose de très oppressant, et encore moins le soir de la Saint-Valentin. Donc, je dis oui pour la date, euh, mais non si la date implique une pression d'être en couple euh, ou en semblant de couple ce soir-là. Là, je pense pas que ça va te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Est-ce que c'est OK pour toi, Franck OK, donc... Euh il est temps d'avoir les résultats du sondage. La question était, est-ce que je saisis réellement toutes les, toutes les opportunités de rencontrer l'amour 70% de oui. Alors, Ça veut dire quand même 30% de non. Euh, mais j'aurais tendance à penser que ce chiffre est un petit peu... Euh, euh, surdimensionné parce que si on réfléchit vraiment à toutes les opportunités de rencontrer l'amour, il y a très peu de gens finalement qui, euh, qui explorent toutes les opportunités. Et à ceux qui ont répondu oui, tant mieux pour vous si vous êtes déjà dans cette démarche très, très ouverte et très active. Et je vous encourage quand même à quand même vous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses auxquelles je pense pas et où finalement, je saisis pas vraiment le moment, je ne saisis pas le moment de proposer un rendez-vous, je saisis pas telle ou telle opportunité. Reposez-vous quand même la question, je pense que ça pourra vous faire avancer. Et je vous propose qu'on récapitule justement les points principaux de ce chapitre. Première chose à retenir, c'est que on a vu précédemment que le timing, ça se prépare, mais le timing, ça se provoque également. Deuxième point, l'idée de se créer et évidemment de saisir les opportunités de rencontre. Et enfin, de profiter des moments propices à la rencontre amoureuse. Et je vous encourage dans quelques jours à profiter de la Saint-Valentin comme moment propice pour vous ouvrir, interagir, échanger, vous amuser avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et on arrive à la conclusion de ce live. Euh, avant, en tout cas, la conclusion de notre première partie, parce que restez surtout... Euh, bien en ligne, dans quelques instants, je vais vraiment prendre toutes vos questions pour essayer de répondre à un maximum. Mais moi, ce que j'aimerais vous transmettre, déjà, en conclusion de la première partie, c'est que la question du timing n'est pas une question de fatalité, c'est une question de préparation, c'est une question de mise en place des conditions, c'est une question de proactivité dans les opportunités. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de, de digérer tout ce qu'on s'est dit, de laisser un petit peu reposer les choses, pourquoi pas de revoir le replay après, et vraiment d'essayer, de, à partir de ça, de toutes ces étapes et tous les conseils que je vous ai donnés, à créer votre bon timing. Euh, et je vous propose maintenant de prendre vos questions.